Bonjour, nous nous retrouvons pour tonifier les muscles des bras. Cette tonification après 55 ans est importante parce que si elle est réalisée de manière régulière et sécurisée, elle va nous permettre d'accroître notre efficacité musculaire. Autre aspect important, elle permet d'un point de vue esthétique d'avoir des muscles toniques plutôt que d'avoir des muscles flasques et tombants comme c'est le cas souvent au niveau de nos triceps. Nous allons démarrer l'exercice. Pour réaliser l'exercice, j'ai pris des petites bouteilles me permettant d'accroître légèrement la difficulté. Chez vous, vous n'êtes pas obligé. Pour réaliser l'exercice, je vais me mettre de profil ici. Dans un premier temps, je vais légèrement fléchir les jambes. Je vais également conserver le dos droit en contractant les abdominaux. Je vais légèrement m'incliner vers l'avant ici, incliner le dos vers l'avant et je vais placer mes mains au niveau des cuisses. Je vais répéter ce mouvement dix fois en soufflant bien lorsque les bras sont amenés vers le haut. J'y vais, c'est parti. 1, 2, 5, 9, 10. Je viens de travailler sur les biceps. Je vais enchaîner avec les triceps. Je recule mes coudes et je vais tendre les bras vers l'arrière. Dix réalisations, je souffle quand mes bras sont tendus. C'est parti. Une. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les triceps ont été sollicités. Je passe aux épaules. Je me redresse un petit peu. Mes jambes sont espacées de la largeur du bassin. Mes mains au niveau des cuisses. Et j'élève jusqu'au niveau des épaules en gardant bras tendus. C'est parti, 10 répétitions. 1, 3, 5, 7, 8. 9, 10, ok, une fois que j'ai fait ceci, j'avance légèrement en appui, je place mes bras au-dessus de la poitrine et je vais enchaîner 10 réalisations de cette manière, bras tendus vers l'avant, c'est parti, 1, 5, 10, ok, je ramène, je viens de faire une première fois l'exercice, je souffle une dizaine de secondes et je reprends une deuxième fois, et une, tro une troisième fois pour que l'ensemble soit efficace. Si jamais chez vous, vous êtes encore capable de réaliser une quatrième fois, voire une cinquième fois l'exercice, libre à vous, vous faites en fonction de vos capacités. Bonne réalisation chez vous, n'oubliez pas, le plaisir c'est le plus important. N'hésitez pas à aller consulter notre blog, d'autres vidéos y seront ajoutées pour que vous puissiez reproduire d'autres exercices sur d'autres parties du corps. Allez, à bientôt